L'observation de faits. Cela consiste à retenir seulement ce qui peut être nommé et ce qui ne découle pas d'une impression ou d'une opinion lorsque vous observez la prise de parole d'un père. Afin d'éviter d'être subjectif dans vos commentaires, vous devez être en mesure de justifier ce que vous dites à partir de faits observables ou audibles. L'observation doit donc être descriptive et précise. Par exemple… Le regard était inadéquat puisqu'il était constamment dirigé vers le plancher, et mieux que « Je pense que le regard n'était pas bon ».